Salut tout le monde, merci d'être encore une fois fidèle au rendez-vous. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous la recette d'une douceur. Il s'agit des cookies, chocolat, au gingembre et aux arachides. A tout de suite pour la recette. Comme ingrédient, il nous faut de la levure chimique, du beurre, du sucre vanillé, un œuf. De la cannelle, des graines d'arachides crues, du sucre roux, de la farine, du gingembre frais, du chocolat noir avec 85% de cacao et du sel. Dans un premier temps nous allons faire griller les arachides 5 minutes sans ajout de graisse à feu moyen puis nous allons les débarrasser de leurs écales et les réserver pour plus tard. Après, nous taillons le gingembre sans sa peau en très petits morceaux, comme vous pouvez le constater sur la photo. Maintenant, on mélange tous les ingrédients secs, à savoir la farine, le sucre roux, le sucre vanillé, la levure chimique et la cannelle. On introduit enfin le gingembre. et les cacahuètes qui sont entre-temps décortiquées. À présent, nous faisons fondre le beurre dans une casserole à feu très doux et dès qu'il est mou, nous ajoutons le chocolat noir brisé en morceaux. Dès que le mélange est homogène, nous incorporons l'œuf et remuons. On verse ensuite cette préparation sur les éléments secs et on mélange bien pour que la pâte soit homogène. Puis on ajoute une pincée de sel et on filme l'appareil à cookies au contact pour le laisser reposer 30 minutes au réfrigérateur. Avec une cuillère à glace, on peut maintenant prélever des boulettes de pâte qu'on va disposer sur du papier sulfurisé qui tapisse une plaque du four. Il faut que les boulettes soient bien espacées car elles vont s'étaler pendant la cuisson. Écrasez-les légèrement avec la paume de votre main avant de les enfourner pour 15 minutes à 180 degrés. Les cookies sont prêts. Laissez-les refroidir à l'extérieur du four afin qu'ils soient croustillants à souhait. Bon appétit J'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à l'essayer chez vous, à la commenter euh, et surtout, surtout à vous abonner à ma chaîne. Alors je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.